j'ai vu faire ces dessins, ça m'a choqué, choqué euh, émotionnellement parce que j'ai vu que sur un bain mouvant on pouvait réaliser des dessins par si vous me donnez un papier et un crayon, je suis incapable de dessiner. Je peux vous faire une maison avec un petit toit mais je, peux pas, je ne sais pas dessiner. Donc j'ai vu là une façon de m'exprimer sans savoir dessiner et je pense que ça m'a fascinée. Donc j'ai commencé par faire tous les dessins de la reliure. Ce qui m'a empoisonné, c'est de faire 50 fois le même peigne, 50 fois la même queue de pan, 50 fois le même dessin. C'est l'horreur. Dans la reliure, on se répète sans arrêt. Donc, euh, j'ai vite abandonné la reliure et je suis donc allée donc, faire ce premier salon à Lille en créant des choses qui, qui n'étaient plus du tout reliures. Ça a eu du succès du premier coup, c'est de la chance. Autrement, je ne serais pas là aujourd'hui, j'aurais abandonné. Il faut pouvoir maîtriser la technique et ne pas le contraire. C'est comme si vous, vous jetez dans la rue euh, du pétrole dans une flaque d'eau, il va se passer un dessin. Euh, sur une cuve, si vous jetez des couleurs, il se passe quelque chose. Mais il faut pouvoir maîtriser ça. Et c'est là où j'ai vraiment travaillé à fond. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de traductions, les meilleurs étant les techniciens allemands, qui sont souvent les meilleurs dans les techniques. Mon mari me traduisait parce que je ne lisais pas allemand. Alors il y a aussi les anglais, mais les anglais comme Coquerel, ils sont à moitié mécanisés. Donc les dessins de Coquerel ne m'intéressent pas du tout, ils sont, ils sont statiques. Le premier dessin alors, je faisais de la relure à La Haye dans un groupe de relieuses, d'amis relieuses, et nous avions la, la grande joie d'avoir comme professeur une femme qui avait fait l'école Étienne de Paris. L'école Étienne, c'est une école de relure très connue. Elle était donc extrêmement exigeante, et nous faisions une très belle relure. D'ailleurs, on pourra exposer deux ou trois livres que j'ai chez moi, avec des, certains de mes papiers. Et j'ai compris que mes dessins étaient bons quand mes petites amies m'ont demandé si elles pouvaient avoir mes dessins dans leur livre, parce que euh, relier un livre main, ça représente facilement 20 à 30 heures de travail. Donc on ne met pas facilement un papier qu'on n'aime pas. Et dès l'instant où mes amis, donc relieuses, ont utilisé mes dessins, j'ai compris qu'ils étaient valables. C'est de faire des doubles, doubles impressions, c'est-à-dire que... Disons que ceci est la cuve, je pose mon papier sur la cuve, le dessin se transfère, on relève, la cuve est propre, je fais sécher mon dessin et j'en fais un autre, par-dessus le même. C'est-à-dire que je, repré je reprépare ma feuille sur laquelle il y a un dessin, avec un fixatif, et je repose. Et là vous avez des, ce que j'appelle des transparences, c'est-à-dire un dessin sur l'autre. Et ça c'est une infinité de possibilités, une infinité si vous mettez un peigne sur une queue de banc, ou... enfin, vous avez des. je vous montrerai quand vous viendrez choisir les dessins, ce sont ceux que je préfère moi maintenant, ce sont les doubles impressions. J'ai adoré travailler ça, parce que c'est. c'était chaque fois, je savais ce que je faisais, mais c'était quand même chaque fois une surprise. Euh, je... Je pratiquement refaire tous mes dessins. Il y en a certains que je peux pas vraiment, probablement pas reproduire. Il y a quand même une part de hasard. Il y a forcément une part de hasard. Et quand on vous dit que dans, dans ces dessins, il n'y a jamais deux dessins euh, Identique. identiques, bien sûr, c'est impossible. C'est Je me souviens d'avoir présenté un dessin à Francfort, c'était un, un concours qui avait été lancé par les ordinateurs, un concours de dessin. J'ai envoyé un de mes dessins, j'ai eu le premier prix, ils n'ont jamais compris comment j'avais fait ce dessin, mais ils n'ont jamais compris. Ils ont cru que c'était informatique Ils ont cru que c'était informatique, Bah oui. J'ai bien fait ce jour J'ai d'ailleurs eu la, la grande chance de rencontrer à l'Abbaye de la Cambre à Bruxelles Mademoiselle de Belfroix qui était la directrice de l'Abbaye de la Cambre qui était un centre incroyable d'art et elle me faisait venir une fois par an chez elle pour montrer à ses élèves mes dessins. J'ai rencontré des gens vraiment, vraiment intéressants. C'était vraiment un lieu de création incroyable. Il y avait Liliane Gérard qui était une relieuse extraordinaire qui a aussi utilisé ses dessins dans mes dessins dans ses livres. Gaspari de New York, Gaspari était devenu un ami, c'est celui qui fait ses très beaux papiers cadeaux. Euh, C'était devenu un grand copain. Quand j'arrivais à New York, il m'emmenait au restaurant, dans des shows, etc. Et Gaspari, c'est le seul à qui j'ai jamais permis de mettre mon nom, parce qu'il respectait mes couleurs. Il avait une, euh, une équipe de, de vente et de, absolument extraordinaire. Il était très, très, très, très, très exigeant sur tout ce qu'il voulait, qu voulait. Il venait me voir dans l'île de Ré, Gaspari. Et j'ai beaucoup vendu à Gaspari, j'ai beaucoup aimé. Et c'est le seul qui avait le droit d'après de, de, un dessin de Nicole Imel parce qu'ils respectaient mes couleurs. Et très souvent on me disait « Madame, vos couleurs sont sublimes, mais je ne peux pas les rendre, ça me coûtera trop cher. » Donc, on acheté des dessins pour la structure, dans les papiers peints et autres. La première fois que j'ai fait une, une facture, je ne savais même pas comment ça se faisait j'ai eu la chance, mon premier dessin à Lille, de le vendre à Deschermakers. Deschermakers, c'est quand même pas n'importe qui, c'est la grande filature du Nord de la France. Et si ce premier salon n'avait pas marché, euh, j'aurais arrêté complètement. Et les dessinateurs sont venus me voir après, ils m'ont dit, oh, tu sais, on t'a surveillé du coin de l'œil, et tu as beaucoup vendu, tu devais être très beau marché. J'ai dit non, souvenez-vous, je suis allé vous voir avant l'expo, je vous ai demandé votre fourchette de prix, et je me suis mise exprès dans la fourchette haute, en me disant si je vends c'est que je suis meilleur et si je vends pas je m'en vais donc j'ai eu beaucoup de chance ça a très très bien marché après bon... Quand je partais à New York avec euh, 50 ou 100 dessins il fallait revenir avec le, nombre, le même nombre de dessins parce qu'à la douane on contrôlait à l'aller et au retour donc j'ai portais des vieux dessins que je coupais en deux au retour. j'avais le même nombre de dessins. Mais j'ai rencontré des gens fascinés en lui. En Normandie, il y a un musée de la reliure. Ils m'ont fait venir. Et j'ai fait des démonstrations pendant l'exposition. Comment s'appelait cette odeur Je le retrouverai le nom fait ça mais je suis arrivée avec ma cuve avec ma ma, ma gelée que j'avais fait moi-même je peux confier à personne la fabrication de ma gelée c'est une question de feeling quand même je donnerai ici honnêtement ma recette parce qu'en fait dans ce métier les gens ne vous donnent pas leur recette honnêtement c'est comme les gens qui vous donnent la recette du gâteau sans donner le truc qui fait que le gâteau est bon je donnerai honnêtement ma recette ceci dit il y a quand même une question de, de feeling il faut que là gelée soit d'une certaine épaisseur, il faut qu'il y ait un certain... les couleurs sont mélangées à du fiel de bœuf, il faut qu'il y ait une certaine dose. Ce n'est qu'un travail énorme qui vous donne ce feeling qui fait que vous arrivez à la perfection du dessin. Il y a peut-être eu un effet de mode à une certaine époque, mais ces dessins sont effectivement indémodables. Peut-être pas les miens vraiment, mais les dessins relurent.